Je reconnais, Seigneur, que tu peux tout. Je veux crier ton nom. Oh et pas. Je ne marcherai pas par la vue, mais je marcherai par la foi. Seigneur, que sans toi, c'était possible. Oh, oh, oh, merci et au choix, car il n'y a plus. Toi, j'ai trouvé ma liberté par tes meurtrissures, Seigneur, tu m'as guéri par ton sacrifice, tu m'as sauvé. Je veux te dire merci. Pour ta grâce Merci au choix Car il n'y a plus de condamnation Merci au choix Car en toi j'ai trouvé ma liberté Car il n'y a plus de condamnation. Merci au choix, car en toi j'ai trouvé ma liberté. J'ai trouvé. Yeah.